Une fois, deux fois, trois fois, le compte est terminé. L'avenir est en fuite, l'espoir se cache derrière un arbre, pour le retrouver l'espoir devient un arbre, à trop attendre, toi qui attends, regarde ce qui se cache à travers l'espoir, planté dans l'arbre, peut-être l'avenir y a tissé, c'est maudit, y a poussé ses racines, c'est maudit. Ses racines c'est maudit, Il y a tissé l'avenir en L'espoir se cache derrière un arbre. Pour le retrouver, l'espoir devient arbre à trop attendre. L'espoir se cache derrière un arbre. À travers l'espoir planté dans l'arbre, peut-être l'avenir y a tissé. C'est maudit. La mer est rouge comme le vin, dit Homer. La mer est rouge comme... La mer est... rouge. Alors, laisse-les boire les cétacés. Les cétacés endurcis au dos et à rame des vagues. Cétacés vogue à des centaines d'étoiles que des spermes et des spermes n'ont jamais vaincu de pénétrer. s'amène triarculer, jamais l'espoir articulé. Ne fut si tenace d'espérer, hypersexuel, laboral du sang, à noter des tiroirs-caisses sur les vitres-vie, frisant le vent. Couvrir ceux dedans, ses papilles sur le cul des papillons, le chemin lointain à otter. le rembourser, Ooh. Raviller l'avenir avec toutes les manches qu'on porte <té do> <té> du AM. passé à vêtir, l'avenir à vêtir Pour les gants des eaux, cache à tr... les humeurs blanches, dilapides, les ondées par le ciel, pleureur des rochers gris. L'hiver Satan a passé, prend tout son temps à Satan, à lutter contre l'été le printemps s'immobilise dans une fleur rose jamais compris qu'au-delà de la terre boréale, au-delà de la terre boréale te cache dans l'esprit l'épidémie s'épidermique, les boules soniques entre corps frêles frôlant la vie nitrique que sans organes, en ciel et plus léger à s'infanter Les mortes étoiles vibrillonnantes aux étals des marchés Sur les rebords du temps, trop pliés, plissés pour se risquer, à s'oublier Aux banques des cons, l'argent ne suffit pas d'aimer Aux banques des cons, l'argent ne suffit pas pour aimer Elles n'ont pas de sens et nœuds stupides Entre deux seins, elles écoeurent en plein vide Mourir à force de. Vous meurt trop, marcher dessus, morvée. Qui a plu, qui a plu, pierrassé des maux la mise en bière comme une prière à relier les ciels qu'on nous a dessinés. qu'elles n'ont pas la de sang, raver la vie. La mer est rouge comme ça rend le poisson rare. Il s'en sort dans un murmure sur les crocs des charles écaillés. Stupide, balancer, briller, vriller, d'espérance, d'errance, d'y surgir, d'y ressurgir, d'y rougir, le lien des lions bien loin de s'y figer, d'espoir de s'y fixer, la poire murée, nacrée sur un mur bondé. Pousse des pierres en l'air. Pousse des pierres en larmes. C'est sans dire que bafouiller fait baver en langue. C'est sans le dire que la peau partielle comme au-delà des yeux mouillés. Mes mains sont des pierres qui recueillent la rivière sans fin à boire. Le ciel enfanté d'étoiles fanées nous chie dessus. C'est de l'arrêt. C'est de la réponse aux armes chitoyens. Aux armes chitoyens. A l'ombre tu n'existes pas de la rue À l'ombre de la rue tu n'existes pas J'ai une arbre dans le cul qui me trifouille les racines Il n'y a plus rien ici qu'un trou plein Toujours prêt à éjaculer la vie de la rue À l'oré d'ici sans là, Des visions, un arbre à des yeux Passé par le champ des narines Et je m'oreille par les doigts Au-dessus de ton corps, je me social débilise Sinistrement rien, tu n'existes plus L'art et langage mélangeons nos langues Une olive dans tes yeux a broyé les noyaux Le nez souffle du feu, je sens les lèvres violettes Les doigts chavirent trop de pattes en plein Pour l'araignée C'est le pied qui a le chagrin sans ses pas L'ombre est hallucination de soi dans un verre brisé Je ne sais plus où court tes cheveux jusqu'à m'étouffer Jusqu'à m'étouffer. La peau plisse, à peine effeuillée, telle à bourgeon jamais ne glisse. La poésie n'est pas morte, elle n'existe pas encore. La couleuvre est à l'œuvre de ce qu'est le venin du serpent venant. Elle est tombée dans un miroir qui ne la regarde plus. Une peste s'est terrée dans une maladie erre dans un lit parfumé des terreurs ensevelies sous des draps. À croire que l'art fait son nid de douille quand on le regarde tirer. À croire que l'art fait, fait son nid de douille quand on le regarde tirer. Dans l'accroissement des erreurs, un chandelier crisse sous les pieds à dix branches. Va pour l'enfer ailleurs plutôt que l'enfer forgé. C'est à l'introduction qu'on comprend la conclusion. C'est à la conclusion qu'on comprend l'introduction, violée par le développement de rédaction. Face à l'erreur, la vérité se réalise. Face à l'erreur, la réalité se réalise. C'est un tour de trousse, enfin un tour d'écrou le cerveau plié, repassé dans un costume posthume, payé par la fraternité en pleine fragilité. Il est mort en bonne santé sans se soucier que ce serait la vie sans lui. Il est à fort parier qu'il n'a jamais gagné. Il est à fort parier qu'il n'a jamais gagné, il n'a jamais joué. Une fois, deux fois, trois fois, le compte est terminé.